Voilà, donc euh, sur, dans cette parcelle où on a planté donc il y a 20 ans, il y a eu des manquants, ces manquants sur la partie haute, ça c'est les quelques arbres perdus par les brebis. C'est rare, mais là où elles chôment, elles font plus de dégâts, elles arrivent des fois, bon voilà. Euh, il y a aussi euh, une maladie sur des cormiers, ça avait deux origines de une, une la moitié de ça a pris une maladie. Et puis 2003, les quelques arbres, en fait il n'y a pas beaucoup d'arbres qui ont séché en 2003. Mais l'effet est euh, retardé, est cumulé. Voilà. Donc, donc là, ici, ce, cette année, j'ai voulu faire euh, des essais de plantation de grenadiers. Oui. Et donc j'ai récupéré les... Enfin, j'ai récupéré... J'ai pris les mêmes protections, donc j'étais très satisfait de ces protections. Mm -hmm. Genre tubex, tu, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont plus clairs qu'il y a 20 ans. Hein. Ils, Ils sont, sont, transparents. Ils sont trans, plus transparents. Hein. Donc, il y a il y a un tout petit arbre dedans, c'est un truc que j'ai acheté cette année là. C'est quoi C'est un grenadier. Oui, mais c'est tout grenadier. Molard et Elche. Cette variété m'avait été conseillée et je l'ai trouvé qu'en tout petit cette année. En fait, il est fourni dans un pot avec plein de petits brins. Quoi. Et moi déjà je coupe tout sauf. Donc j'espère que. Alors, qui, qui va, mais une fois démarré dedans, il y a un effet de serre dedans. Ouais. Et alors là, la protection, donc un piquet Un piquet, un piquet de, de récup qui a sans doute 20 ans. C'était un ouais. piquet d'il y a 20 ans. Et. Euh, le tubex mètre, mètre, euh... 1m80. 1m80. Que tu enterres un petit peu en bas Oui, pour bien le fixer. Ouais. Ça, c'est parce qu'il y a 20 ans, j'ai eu des problèmes avec ce, des, des agneaux assez gros qui, qui, qui arrivaient à le déchausser.